ce qu'il en reste, parce que maintenant euh, c'est une ruine. Donc le château euh, que je vais appeler euh, Château Bonan, parce que je peux pas donner vraiment son, son vrai nom, parce que, euh, comment dire, c'est une urbex dans le sens où euh, le spot est abandonné, mais il est à l'intérieur d'une propriété privée. Et c'est là qu'est la difficulté, donc c'est qu'il faut rentrer et rester discret à l'intérieur. Donc on est parti euh, l'histoire du château vite fait euh, donc un château qui a été euh, qui était à l'origine un, un hôtel donc un bel hôtel et qui a été agrandi par ses propriétaires au fur et à mesure des siècles euh, propriété qui date euh, début euh, aux alentours du 13e 14e siècle et le château donc euh, a appartenu à une même famille pendant euh, très longtemps et au début du 20e siècle, euh, 1900, début des années 30, le château a brûlé et euh, depuis euh, personne n'en a, a plus soin et euh, voilà, c'est devenu une ruine et euh, vous allez voir, euh, c'est un spot vraiment euh, particulier. Voilà, je vous laisse. donc nous sommes arrivés euh, sur le spot donc je me suis garé un petit peu plus loin pour, euh, pour éviter de, de trop me faire voir donc nous on va marcher un petit peu et puis euh, on se retrouve tout à l'heure à l'entrée voilà. on approche du château donc il est en face de moi Bien sûr, on va juste au-dessus de That's the J'espère que vous y allez bien. J'arrive à passer avec la caméra, avec une très belle vitre. Et je vois la maison là-bas qui est à côté. Donc je pense qu'en dessous on a accès directement dans la cour des gens. Donc on va éviter de descendre. Hein. surtout s'il y a quelqu'un qui passe au même moment. in okay. 5, qui un peu de la vue de Dommage qu'on puisse plus monter dans aucune des tours, Pas tout celle qui est devant. la caméra donc pour vous montrer ce qui a des escaliers dans la tour donc ils sont en bas Oh une sorte de poil. côté là On va descendre dans cette grande pièce qu'on a vue tout à l'heure. Ce qui être une cave. Il y a des bouteilles là-dedans. On va approcher un peu la caméra hauteur quand même. Mais il y avait des Donc Là on est, on devait être à la cave ici, cave qui devait être très très basse. Donc rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième. Ok. Il ouais, y a encore des, des traces d'incendie au niveau de un des volets ou une fenêtre qui ici. So that what And your bag. Bien, j'espère que cette visite vous a plu, euh, bon pour moi c'est euh, voilà, un spot que, que j'ai déjà vu, euh, après si on cherche des objets et tout ça, euh, c'est pas le but, euh, là ce qui est surtout intéressant c'est le côté historique du lieu, et euh, les rares.